Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, bienvenue au convoi de la liberté, nous on est contents de retrouver l'ami GLG Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 18 février 2022. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On a un rendez-vous une fois par semaine, tous les vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé. Bah GLG, la venue du petit déjeuner et qui n'arrête pas de positionner. Non, et toujours en replay. Allez, on en enchaîne. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a d'émissions, plus on a de café. Le mois dernier, on n'a pas eu beaucoup de café, donc on a qu'une émission par semaine. Et le mois prochain, on verra. Pour l'instant, on est à 81%, je crois, de l'objectif. Un petit café de chacun et on aura au moins une émission. Un peu plus, on aura deux émissions ou pas plus, et on n'aura plus d'émissions, c'est comme vous voulez. Voilà. Allez, spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour cette émission, c'est bon pour le faire référencement, c'est bon pour YouTube, on fait plein de vues et tout, c'est trop bien. <rire> Notamment avec la dernière, bien putaclic de pourquoi j'arrête tout, et <rire> j'avais fait aussi du... autant de vues en aussi peu de temps. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un commentaire en dessous de cette émission pour dire ce que vous avez bien aimé, peut-être la partie que vous avez appréciée, une réaction, un commentaire, une suggestion. Voilà, tout est euh, tout est tout, tout est, il, est, il est bon. <rire> Allez, on commence par les news du jour, le legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie et surtout toutes les vidéos que je regarde. Comme, comme dirait Merais je les, les cinéphages, les, euh, les vidéophages, <rire> ça, fait moins bien, ça fait moins bien, bon je vous mets toutes les vidéos que je regarde hein, au coup par coup quand je trouve une vidéo qui est sympa, là justice pour d'abord c'est vraiment génial, il y a les, les deux parties, j'ai déjà vu la première avec la deuxième il explique comment il avait attaqué, enfin, il avait parlé d'un youtubeur, enfin, d'un influenceur qui achetait des, des abonnés. Tout. Enfin, c'est vraiment bien, voilà. Je vous invite à regarder euh, voilà, toutes les vidéos que je regarde euh, discrètement. Puis je vous les recopie ici. Toutes celles qui m'intéressent, je vous les remets sur le geek.tv. Ça permet d'avoir un petit euh, mental, melting pot. J'ai découvert Isos aussi, euh, Isos. Voilà. J'aime ai, beaucoup. En plus, apparemment, il est lion. Oh, Team Team69, voilà. Bon, les promos AliExpress, je rappelle tous les jours sur JT Geek et sur Skyphone, vous trouverez les euh, les promos du jour de, de AliExpress. Alors, il n'y a pas grand-chose de ouf en ce moment, mais de temps en temps, il y a des miracles. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Ah, aujourd'hui, il y a le gonfleur de pneus. Ça, ça marche super bien. J'en ai un. Le SSD Samsung, faut voir. Qu'est-ce qu'on verra demain Up euh, You Green, pas, il n'y a pas grand-chose demain. Hein. Des cheveux, tiens. J'ai très bien des cheveux. J'en manque un peu. <rire> allez, on attaque un peu avec les news du jour. Bien les je regarde s'il y a du monde en ligne ou pas. Non, juste euh, le robot où il se botte. Est bien, Il est un peu tôt le matin. Je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch pendant que je fais l'enregistrement. Okazu. Oh, okay, il y avait une chanson comme ça. Okay, la, la, café. Oh il me semblait bien. Bon, allez, le café. <rire> ça, peut devenu, ça deviendra peut-être la chanson du la chanson du matin. Nanana, na, na, la, la et boule café. Okay. Il y a un truc comme ça là. Ah, je ne pas vous trouver peut-être. Bon, euh, on parlera du Rimi C35 qui était annoncé sur pas mal de sites et tout. Alors, apparemment, il n'est pas sorti en Inde en premier. Il est plutôt sorti en Thaïlande. Ce qui tombe bien puisque je suis là. Alors, quand on prend le Rimi C35, bah, tout compte fait, à part la promo de 5499 bahts. Donc, ça fait pas cher. Ça fait du 149 euros. Plus un t-shirt offert. Redmi. On a quand même un téléphone qui est plutôt sympa, hein, euh, encore une fois, avec. 2G, 3G et 4G uniquement. Une batterie 5000 mAh. Un T616, c'est-à-dire qu'un Unisoc T616, bon, un processeur qui n'est pas ouf, au niveau de la gravure, ça doit être un 12 nanomètres et tout. Mais bon, voilà. Après, encore une fois, c'est le but, c'est de réduire les coûts. Et, euh, après, on a, bon, on a de la caméra, de la batterie. 149 euros, je trouve que la configuration est tout à fait acceptable. Enfin, une batterie 5000 mAh, quand même, c'est, euh, c'est pas mal et tout. Oh, non, bien, on c'est bien. Un change rapide et tout. Un bon petit téléphone à voir s'il va arriver en Europe ou s'il va arriver sous un autre nom, puisque chez vous, en ce moment, il y a la, la grosse série des Realme, hein, qui est en train d'arriver, notamment les, euh, alors pas trop les Narzo, mais les Realme 9i, je crois, parce qu'il y en a un qui devait sortir fin du mois. On avait été contacté par une agence de com travaille pour Realme. Ils devaient nous l'envoyer et tout, mais c'était trop short au niveau des délais, et puis ils n'avaient pas d'argent. <rire> voilà, <rire> Obi-Wan. <rire> Obi-Wan, notre dernier espoir. On n'a pas de temps, on n'a pas d'argent. Vous ne voulez pas faire une vidéo. <rire> Bah écoutez, non, <rire> ça sera pas possible. Ça. La prochaine, pour la prochaine. <rire> euh, le Remi, les, les déclinaisons des Rémi Narzo 50A et 50i, en fait, des téléphones qui marchent plutôt bien, qui sont pas excessivement chers en plus hein, dans leur configuration, mais qui ressemblent un petit peu trop à bah, aux gammes qu'on peut trouver, par exemple, à la gamme C35, des choses comme ça. Donc on sera sur de l'évolution, mais des phones, vous voyez, le 50i, il fait que 4000 baht. Donc tu doutes bien que 4000 baht, bon, bah 4 plus 64, batterie 5000 mAh de simple mais c'est qu'on doit c'est pareil mais non c'est pas pareil c'est narzo là <rire> voilà bon les fabricants font un peu le tour là et nous déclinent un petit peu tout ce qu'il faudra et enfin une news que je vous ai fait dimanche dernier c'est concernant le Realme Narzo 50i alors suis pas train regarder sur, sur la lazada pour aider les prix pour faire la, la fiche du, euh, de l'autre là et puis je trouve un puis je vois un hein, 50% moitié prix j'ai 1629 au lieu de Enfin, je me dis mais tout de suite j'ai je vais en acheter un c'est pas possible pour faire une petite vidéo et tout et en regardant bien et ben en fait vous avez, vous avez bien vu la news et en fait c'est pas le realme c'est le raelme <rire> oui ben oui il est de retour <rire> il les a vus au cherchait recherche d'un raccourci que jamais il n'a trouvé et il les a vus <rire> voilà raël il va, falloir, il va falloir un peu repérer c'est pas parce que c'est le matin que... voilà Donc <rire> ils, ont, ils ont changé un peu de truc, alors c'est exactement vous avez vu, ils ont pris le même code couleur, RAEL et tout, je crois qu'il y a même une bannière, voilà, c'est le RAEL Minarzo 50i, la batterie 5 mAh, l'écran display, la diagonale, le processeur octa-core, alors je crois que sur le processeur c'est un petit peu, euh, il y a un petit peu différent, mais la, la fiche elle est tellement euh, ambiguë que... Je veux dire, la plupart, bon, bah, on regarde la fiche comme ça, et puis on aurait tendance à commander sans aller voir dans le détail. On va dire, oui, mais il faut pas le processeur et tout. Bon, il faut quand même aller chercher euh, l'histoire. Mais euh, système, batterie, réseau, caméra et tout. Voilà. Bon, après, bien évidemment, vous comprendrez bien que pour 1600, c'est à -dire 50 balles, tu vas recevoir une grosse merde qui peut-être même n'y ressemblera même pas mais bon c'est pas grave et ça ça revient un peu dans cette euh, dans cette, euh, dans cette euh, un peu mouvance où la dernière fois j'ai été le, le AEA ah, ouais. c'est pas, pas un vrai c'est un A, ouais pas un roi ouais mais voilà et là on voit bien c'est on jette sur les commentaires d'abord pour dire que c'est de la merde mais on lit pas le, le titre bah là, pareil. Et puis pareil, il y a une tablette, il y a une OPQ. J'ai vu sur la dada, Tu peux acheter une tablette Voilà. Donc c'est vrai que si tu regardes un peu vite entre les Iphone, e les AeA, -E les euh, op-q et les choses comme ça, et les euh, Realme, il y a moyen d'acheter des téléphones. Et si tu reçois le téléphone dit « oui, mais c'est pas un Realme 50i », le mec qui te répond sur l'annonce, il fait bah « ben non, c'est bien marqué sur la fiche, c'est pas un Realme Nardo 50i, c'est un Realme. <rire> » Donc, il donc, y a... Euh... Là, devant le juge, ça peut passer. <rire> Ou pas. Bon, on parlera également de la review de la semaine dernière, le projecteur. Alors du meilleur, alors le meilleur projecteur, Full HD Wi-Fi pour moins de 200 euros. Le titre il était heureusement clair et beaucoup l'ont noté. C'est-à-dire que c'est oui le meilleur pour 200 euros puisque moi je trouve que pour moins de 200 euros TTC, encore une fois livré sur Amazon, on a quand même le projecteur, on a quand même sa jolie petite sacoche de transport, on a quand même une toile à fixer sur le mur, à coller ou à suspendre comme tu voudras. Un petit projecteur Full HD. Alors bien évidemment, la luminosité, la résolution, euh, tout ça, tout ça, y a mieux, ok. Mais pour 200 balles, euh, si tu dois acheter un projecteur, une petite sacoche et un petit écran et, et avoir un produit sympa, tu trouveras pas à 150. Bah ça fait 150 balles, hors taxes en plus, tu vois. Donc ça fait 100 balles. Enfin bon, pour 100 balles, euh, et un Mars. Hein, ouais, il manquait un Mars. On est d'accord. Je sais pas si ça existe encore les Mars. <rire> vous me direz. Avec le, toute cette chocolaterie, euh, je sais pas si Charlie en fait encore. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, le projecteur, alors, on l'a testé. Moi bon, Je trouve que pour 200 balles, on en a vraiment pour son pognon. Encore une fois, aux réserves de, il y a mieux, il y a moins bien. Voilà. Très mieux. On parlera également d'une affiche qui a fuité concernant alors pas mal de, de produits qui devraient sortir sous la marque OPPO. Mais euh, celui qui a fait la bannière, hein, il a oublié que le problème, c'est que la tablette, ils l'ont pas encore annoncé. <rire> <rire> le mec il a tout mis de rien voilà ce qui nous arrive et que bah au lieu de mettre genre on va faire aussi une tablette non le mec il a mis la photo de la tablette la vraie à mon avis et la photo a pas tenu longtemps sur internet mais, mais non mettez pas ça faut pas qu'on dise qu'on va faire une tablette donc, on parle bien avant des nouveaux téléphones le nouveau Oppo euh, X5 les nouveaux écouteurs les Enco X2 donc on reparlera des Enco tout à l'heure vous verrez euh, il y a une corrélation parce qu'encore tout ça Oppo Vivo euh, Realme euh, et One Plus tout ça a fabriqué son Fabriqués par BBK électronique, un gros groupe en Asie, et on verra que si avant ils avaient Oppo le père et Vivo le fils, ça ne hein, pour pas, mais pour de vrai, c'est voilà. Et qu'après ils ont essayé de faire une petite marque OnePlus pour vendre sur internet pour contrer un peu Huawei et Honor, on verra que la manigance va beaucoup plus loin que ça dans la conspiration. On parlera également d'un Huawei qui est uniquement disponible en Chine pour le nouvel en chinois, le Huawei Mate X2, donc un téléphone pliable, pliant, repliable, euh, impayable. Un petit crédit, c'était l'âme, c'était l'âme. Un téléphone avec 12 go de RAM plus 1 tera de, de mémoire. Alors bon, bah, il est joli parce qu'il est rouge, hein. encore une fois, une édition vraiment destinée à la Chine. 12 gigas, 3000, 3000 dollars. Voilà, c'est le, le petit cadeau du Nouvel An chinois que tu peux te faire. 3000 dollars, un petit téléphone pliable et tout. Bon, bah après, voilà, Huawei, bon gré, mal gré. Je pense qu'on a vraiment là, bon, une bête de course, mais bon, 3000 balles. 3000 balles. Je pense qu'on peut. <rire> Faites-moi une liste de tout ce que j'ai acheté acheter toi pour 3000 balles. Mais euh, 3000 balles, euh, pour avoir déjà un petit scooter sympathique, une petite moto, euh, télé, home cinéma, projecteur. Euh, voilà, 3000 balles. Et euh, toutes est question de, de but de jet. Je regarde... Euh... Non, personne, non, je suis tout seul ce matin. Bon, on parlera également de... Alors alors que je suis en train de vous préparer la review du... Attends, je te, je te le fais, regarde. Du... Ben, euh, non, c'est pas le Black Mirror, c'est le Dougie. Alors que je suis en train de vous préparer... C'était pas le bon. Je, je suis en train de vous préparer la review du Black Shark 4 Pro, qui sera en lancement euh, en version globale le 23. Donc un téléphone plutôt sympathique, encore une fois, c'est un Dragon 888, euh, des petites gâchettes amovibles et tout, euh, nouvelle charge encore plus rapide, parce que je crois que dedans il y a un chargeur de 120 watts. Euh, voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine, parce que là il faut que je finisse le doogie d'abord. Euh, on nous annonce déjà le Black Shark 5 et le Black Shark 5 Pro. Alors, bien évidemment, si notre Black Shark 5 n'a peut-être que un Starwagon 888, et eh ben non, notre Black Shark 4 n'aura que un Starwagon 888, le Black Shark 5, lui, n'aura quasiment que le même, mais avec un Starwagon 888. La plus voilà, simplement, ils nous font simplement une petite upgrade. Donc, en fait, du 4 au 5, il risque pas d'y avoir un gap de ouf. Hein. <rire> ça veut dire que bon, bah, si vous pouvez avoir un bon prix, le 4, le 5, 888, 888, plus ça va pas faire ta journée. Un hein, voilà. Donc, le l'entou tout 806 000 le processeur. Alors, c'est pas un 680 comme parce que je suis bête, parce que je savais pas, je savais pas moi. Moi, je remarqué c'est un 680. Je me dis, mais c'est pas un 888 Non, c'est un cryo 680. Non c'est la nouvelle génération de processeurs parce que maintenant c'est plus 898 c'est 8 gen 1, ah, vais tous les noms. Voilà. donc c'est Cryo 680 qui sont les cœurs du processeur 888 <rire> ça paraît tellement évident <rire> mais non, ouais, je suis désolé, moi je savais pas moi je fais que du Mediatek et du Unisoc alors hein, euh, des processeurs comme ça on n'a plus l'habitude moi je veux bien que les 888 c'est marqué 888 nom d'une pipe en bois de Saint Claude après où y en a, continue, maintenant il y a l'autoroute qui va tranquille euh... donc bah, notre évolution aura bien le moment bah, le 888 plus et certainement une charge peut-être un peu plus rapide et un peu plus véloce mais euh, vous allez voilà le gap et le gap est pas fou c'est pour ça que la news bon elle est intéressante euh, au niveau du beach to click. mais euh, au niveau du téléphone et tout aussi si pour avoir le 4 pro en, en version globale euh, la semaine prochaine je pense que ça va pas vraiment le coup du de... oui mais lui c'est un qui va sortir après tu as toujours une génération de, de retard c'est à dire que en global ils nous sortent le 4 alors, il est déjà sorti en Chine et tout le, le 4. Donc là, ils nous le sortent en global 4 et 4 pro. Mais ils vont commencer à annoncer en Chine le 5. Donc, si tu après, il faut qu'ils sortent en Chine. Après, qu'il y a encore un. Voilà. Et encore un petit temps. En gros, tu attends toujours. Voilà. Donc, n'attends pas toujours. <rire> vivre d'amour. Non. Bon, revenons-en. Alors, le petit live de mercredi. Peut-on vivre des services sans Google Alors, le but, c'est le mercredi. Tous les mercredis, je vous rappelle, on se retrouve sur Twitch à 16h. On fait un live d'une heure. J'essaie de vous trouver. Alors, soit on se met en mode freestyle et je réponds juste à vos commentaires, vos réactions. Et ça dépend un peu de de la mouvance, et pour en revenir à tiens, un des lives il y a 15 jours concernant les dolls, elle m'a recontacté euh, Miss Dolls, elle m'a écrit elle m'a dit oui bonjour, elle m'a contacté sur QQ pour une sex doll me contacter sur QQ me paraissait un petit peu évident non je crois qu'elle m'a contacté sur non sur QQ en effet, QQ c'est l'espèce de MSN chinois de l'époque, maintenant c'est WeChat mais bon, donc elle me contacte puis elle me dit euh... ah j'ai l'impression qu'il y a un transporteur, et que ça va être pour moi j'ai l'impression que ça va sonner. S'il si sonne, c'est pour moi. Ben, je vous dirai ce que j'ai. Euh, donc, elle me contacte et elle me dit euh, « Oui, euh, voilà, le truc. »« je Mais oui, mais je, je vous ai déjà écrit qu'en fait, je ne peux pas. Je suis en Thaïlande et que ici, les sextoys sont interdits et que vous ne pouvez pas m'en livrer. » Elle me dit « Si, si, on a une solution. On a trouvé une solution, on peut vous l'envoyer. » Alors, je sais pas s'il me l'envoyer en kit. D'abord les bras et après la tête. Et un vagin tout seul. Voilà. Et donc elle me dit, oui, on peut vous les envoyer et tout. Bah ouais, faut voir. J'ai après, dit, vous pouvez les vendre et tout. Je, non, je ne vendrai pas, j'arrête de vendre, je ne vends plus rien. Mais je dis, par contre, on peut faire une review, un article, ne serait-ce qu'en euh, poupée de compagnie. Après, vous n'êtes pas obligé de dire, que oh, es, comme ça, voilà, poupée de compagnie, on peut l'asseoir là, ce serait assez rigolo. Elle n'a pas la bouche en cœur, tu vois. Comme ça. Et euh, j'ai mis l'option que c'est pour moi. Est-ce qu'il va sonner S'il sonne, c'est pour moi. S'il ne sonne pas, c'est pas pour moi. Ou alors, je laisse ouvrir je suis intrigué. Il y a mon voisin aussi qui fait du business, là, à côté, là. Des Chinois, Thaïlandais, là, je sais pas. Bon, grossois dans le mouton. Donc, on m'a contacté. Donc, Il se pourrait que on ait une dolls qui arrive. Euh, je sais pas quel modèle. Bah non, il est parti. Je sais pas quel modèle, mais euh, ça avance. Alors, je lui ai dit, bah, c'est payant. La machine a beau valoir 500 dollars j'y sais payant et article, sinon on fait pas. On va voir. Non, on va voir. Donc c'est pas encore perdu. <rire> c'est pas encore perdu. Elle peut arriver. Jeanne, Jeanne peut arriver. On l'appellerait Jeanne je pense voilà. Donc bon on parlait du live, le but c'est de vivre. est-ce qu'on peut vivre sans Google et quand on fait un peu le bilan, on se rend compte que j'ai tellement de trucs qui dépendent de Google que je ne il y a au moins un truc où je serais obligé d'avoir un compte, quoi. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Puis après, bah, c'est live, commentaire, réaction. On a passé un bon moment, je vous rappelle. Le live est encore disponible sur Twitch jusque la semaine prochaine. Après, je le mettrai sur GG vidéo, mais voilà. Ça vous permet vraiment de passer une heure. Il euh, y, y, y a de la bonne blague. Hein. Y a bonne, euh, papa, il ne peut pas y la durée partie. Donc attention. N'y allez pas pour le niveau trop élevé du truc, mais voilà. Allez-y pour passer un bon moment. Ce qui est déjà bien. Bon. On parlait de Karl P. qui, a, qui est parti. Alors. Carl P. qui est parti de Oppo, soi-disant, je claque la porte de chez Oppo, je vais monter ma propre marque avec OnePlus. Alors qu'en fait c'était quasiment une grosse manigance de BBK électronique qui cherchait à faire, Huawei avait monté Honor, donc de la vente en ligne pas cher et les mêmes téléphones mais pas cher. Oppo s'est dit mais nous aussi on va faire la même chose et ils se sont dit on va pas en monter, oh, on va monter OnePlus. Donc Carl P. pas, je claque la porte et je vais partir, et je vais monter ma propre marque. Alors qu'en fait c'était pas du tout la propre marque, c'est simplement une des filiales du groupe mais appelée différemment. Et au bout d'un Karl P. claque la porte de chez OnePlus et dit Je vais créer ma propre marque et je crée Nothing. Vous le voyez venir ou pas Oui. Bon, bien évidemment, comme le reprend un petit peu la news, les écouteurs OneFing qui étaient. Euh... Qui était teasé, mais <rire> surtout l'internet n'ont pas fait le buzz qu'on fait parce que, bah, à part qu'ils étaient transparents, le son était pas ouf du tout. C'était vraiment un truc pas, pas exceptionnel, quoi. Les trucs à 50 balles qu'on peut trouver sous d'autres marques, à part que là, ils étaient transparents. Ils étaient évidemment bien mieux marketés. Et euh, beaucoup ont quand même remarqué que bah, les Nothing Ear reprenaient exactement la même technologie que les Oppo Enco X. Ce qui voulait dire qu'aujourd'hui, si tu veux créer une marque, il te faut une usine. Alors qu'il te dis, je vais créer une marque, mais qui va les fabriquer Et trouver une marque qui fabrique des produits bien, c'est pas facile. Alors que quand tu as BBK électronique qui fait déjà bah, des écouteurs, des téléphones et tout, leur dire, vous me faites les miens, les mecs, il n'y a pas de problème, tu m'en prends autant, je te fais ton packaging, ta boîte et ta marque. Donc, Beaucoup avaient vu un peu l'embrouille. Et là, forcément, quand Carl P. dit, ouais, non, mais attention. Alors, à la base, moi, je pensais vraiment que ça allait être une gamme audio puisque c'était le seul créneau qui était très intéressant. Parce que je rappelle, Oppo a toujours fait des lecteurs Blu-ray, des casques audio très, très haut de gamme. Donc, il y a vraiment un créneau dans le, dans le, euh, du côté audiophile avec des bons casques et des bons produits et des bons devices. Et apparemment, bah, à part leurs écouteurs de merde, là, ils se sont dit, bah, nous, on va faire un téléphone. Alors, bien évidemment, euh, ça pue la merde, quoi. Puis la merde, parce que ben voilà, euh, Oppo, Carl P. fabrique un téléphone. Déjà, il le sort de son cul. Enfin, bon, voilà. Donc, il va être obligé d'aller voir une usine en disant Bah, écoutez, moi, je veux faire un téléphone. Il va aller voir quelle usine. On comprend bien avant que cette usine sera BBK électronique et que, bah, ils vont reprendre quoi Qu'est-ce que vous avez en stock Bah, on a les mêmes technologies que Oppo, Vivo, euh, Realme, euh, OnePlus. Voilà. Et avec ça, il va faire son propre téléphone. Donc, il y a de fortes chances que même que pour le premier téléphone, je pense qu'il va aller encore plus loin que ça. Alors qu'il va juste rebadger un téléphone qui existe Parce que c'est là que ça coûte le moins cher C'est prendre un téléphone qui existe déjà, le rebadger un peu Changer 2-3 caractéristiques et le vendre Donc bah, je suis désolé mais ça pue la merde Parce qu'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création C'est simplement, il, il a, encore une fois il est, il est la petite Il est la petite de BBK, il produit ce qu'il fait Et là moi je pense qu'il y avait un, vraiment un gros créneau à prendre dans le groupe, dans l'audio Dans les casques, les écouteurs et tout Il y avait vraiment très chaud à faire, bah, le mec tout de suite Il s'engoue dans les téléphones puisque bah, Peut-être je ne suis pas sûr que ce soit ça qui génère plus de marge, mais je vois pas, je vois pas la gloire de faire un téléphone, il n'y a plus rien en ce moment, c'est de la merde, à part euh, je vais être transparent, non c'est nul, c'est nul comme news, voilà. Bon, en parlant de news un peu nul, <rire> je l'ai relié, je ne suis plus copain avec Blackview, parce qu'on s'est un peu attrapé, Claude Connasse, là, avec, ce, avec Cerise, voilà, on a eu un petit, euh, des opinions divergentes. Avec l'autre, enfin, là, voilà. et euh, on travaille plus de Blackview parce que je les, les oui là. Et là, elle me propose alors, il propose une news et je dit, je vais la reprendre parce que les mecs, ils y vont pas. lot Blackview a 95, la marque va lancer son plus beau smartphone de tous les temps. <rire> les mecs, les mecs, ils y vont pas. C'est euh, la news, elle est pas <rire> le communiqué de presse, il n'était pas ridicule. Le téléphone, c'est leur téléphone à eux, c'est pas le téléphone le plus beau de tous les temps. Attention, c'est leur téléphone à eux. À savoir qu'ils ont toujours fait des téléphones moches, donc il suffit qu'ils soient moins moches que les autres, donc c'est le plus beau. On va le tourner comme ça, mais ils peuvent pas, ils sont, ils sont pas doués en marketing comme moi. <rire> c'est le moins vilain, <rire> le téléphone le moins vilain de la gamme. Moi j'aurais vendu ça comme ça. <rire> moi je trouve ça drôle. Bon, par contre, quand on prend le téléphone euh, MTK euh, P70, bon, ça va 6,5 pouces. HD ⁇ ouais, bon, 8 plus 128, ouais, extensible Micro MicroSD, caméra avant, 8 millions à l'avant et, et 20 millions à l'arrière, batterie 4003, Android 11, empreinte digitale, et FM et tout, ben voilà quoi. Même s'il est excessivement beau et que euh, tu, te, tu succombes sous son charme et que tu n'arrives pas à résister, ben voilà quoi, quand un téléphone, Comment est-ce qu'ils vont est -ce qu vendre cette cochonnerie Ben voilà, ils vont... Putain, 200 balles Oh La vache, ouais, bah, 200 balles. Euh, bon courage, hein <rire> comme on l'a mis dans la news. On dit, euh, on leur souhaite de bonnes mortes. Hein, 200 balles, <rire> je veux dire, bon, je sais pas, mais bon, on a quand même vu qu'avant, on a pas un Realme C35 qui est certainement pas aussi beau. Hein <rire> je suis désolé, mais mais voilà, il vaut 150 balles hors taxe. Euh, ça fait 200 balles TTC. t'as quand même. Caméra, 50 millions de pixels à l'arrière et tout quoi, voilà. Bon bah, je sais pas, vous me dites en commentaire, mais moi je les trouve très présomptueux, euh, les Chinois en ce moment. Bon, on continue dans les news. La review du jour, ce sera bien la caméra IP Wi-Fi Ezviz. Auto, alors, elle est autonome sous batterie et tout, vision de nuit, vision couleur avec flash, elle est très très bien cette caméra. Alors, on s'est un peu chopé avec la meuf. C alors, en fait, sur la, la fiche produit, ils sur la fiche produit qu'ils m'ont pas envoyé, parce qu'ils m'ont juste envoyé le lien Boulanger le lien Amazon, il y a marqué qu'elle avait un angle de vision de 157 degrés. Ce qui paraît cohérent, puisqu'il y a un effet Fish Eyes qui est quand même assez euh, dominant ou prédominant. Donc ça ne m'avait pas choqué. Et là, elle me dit, elle fait la vidéo. elle fait Ah, en fait, il y a une erreur. c'est pas 157 degrés, c'est 140 plus 17. 140 en horizontal et 17 en vertical et tout. Et là même, je lui dis, non, mais le problème, c'est que sur euh, Boulanger, c'est écrit 157. Et qu'il y a un effet fish ice dégueulasse dessus. Ça paraît cohérent, quoi. Non, même dit, il faut corriger ça. Je, je corrige rien du tout. Je ne vais pas me retaper la vidéo, éditer, re soit refaire la voix, soit mettre un astérisque pour réuploader la vidéo, pour dire que vous avez fait une connerie. Et que c'est pas 157 degrés, mais 140 plus 17, enfin ou 150 plus 7. Et je dis bon ben bah, je mettrai un, un truc dans les commentaires. J'ai la, la meuf focus vraiment sur euh, sur, un, sur un détail. Tu sais alors déjà c'est pas ma faute pour une fois, mais je dis ça c'est vraiment un détail où voilà je à les gens mais non, mais non je la retourne le produit parce que c'est pas 157 degrés et tout. Et en plus c'est leur connerie à hein, eux quoi. Mais bon après je dis la caméra la vidéo dure 10 minutes, il y a juste un truc la meuf, elle a focus dessus. Pareil on a testé un un purificateur d'air, alors PM2.5, PM10, anti-odeur, il tue les bactéries avec ultraviolette enfin, le truc il est incroyable. Et l'écran, il y a un petit écran tactile dessus, j'ai dit un écran LCD. Et elle m'écrit, me fait « Non, c'est un écran OLED ». C'est rond comme ça. Il y a juste, on dirait une swatch. Il y a juste un écran à réveil radio. Et c'est pas un LCD, c'est un OLED. Non mais c'est bon, j'ai. Faut arrêter de, c'est de sur le petit détail. Je vais pas toute la vidéo, toute la rééditer la reuploader parce que c'est un OLED au lieu d'un LCD. C'est un pauvre écran comme ça où il y a juste marqué le nombre de degrés. Les meufs ont vraiment tendance à nous mettre un focus sur le petit truc. Non, excusez-moi. Regardez bien sur la fiche produit, bien marqué que c'est. J'ai regardé, c'est vrai que c'est vraiment marqué OLED. Voilà. Je suis, je, je, je mens. Bon, on parlera également des nouveaux Red Magic 7 et 7 Pro qui viennent de sortir en Asie. Alors je vous rappelle, moi j'ai toujours le 6, alors je m'inquiétais un petit peu d'avoir le 6, de ne pas avoir reçu le 7 alors qu'il vient d'être lancé. Mais je vous rappelle, il vient d'être lancé en Chine. Donc, en fait, là entre la Chine et l'Europe. Alors, j'attends un DHL, j'ai reçu un tracking DHL. Il t'a un SMS pour dire vous un tracking qui arrive, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être c'est celui-là, ou peut-être elle m'a oublié, peut-être qu'ils n'ont pas assez de stock, ou peut-être ils vont juste lancer des précommandes et tout. Bon, le téléphone c'est exactement le même que l'ancien, mais ils ont fait encore une fois un gap hein, avec un, un processeur 9 9 Gen 1, enfin euh, 8 Gen 1 au lieu de 888 plus que moi j'avais par exemple sur le mien. Et sur la version Pro, il y aura un, euh, une caméra euh, sous l'écran. Et pas la meilleure, meilleure des technologies. Je suis pas convaincu que ça soit l'argument de choc. Et après, le téléphone, il est meilleure dissipation, meilleure charge. C'est vrai qu'il chargeait pas de ouf. Hein. C'est 33 ou 60 watts, je crois. Donc là, on monte à, sur le truc à 100 watts. Mais bon, encore une fois, là, là, encore une fois, le gap est pas, c'est fini. Hein <rire> je pense que vous avez compris. Les téléphones, c'est fini. c'est a que du du 6, 7, 8. Il, voilà. On... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On met ça dedans. On a vu ça avec Black Sharp. On voit ça avec Nubia et tout. Bon. Bon, le téléphone, il est assez intéressant. Nouvelle gâchette, il la même chose. Meilleure dissipation. Voilà, ils l'ont, ils l'ont upgradé un petit peu. Déclencheur d'épaule Pro, donc encore mieux. Mais enfin bon, je m'en sers déjà pas de cela. Bouton Game Boost, batterie 5000 mAh, charge 135 W, donc là ça charge bien la batterie 4000 et 120 watts pour l'autre c'est vrai qu on a quand même une grosse charge, grosse charge rapide euh, il a le DTS Ultra X donc c'est vrai qu'au niveau du son il est quand même assez, assez intéressant comme on peut voir par exemple sur le, le Nubia parce que le Nubia, euh, non, c'est le Black Shark. Le Black Shark a le DTX et le son est très intéressant aussi. Hein, ça envoie un peu du steak. Mais, mais voilà, après, le problème, c'est qu'on retrouve un petit peu tout ce qu'on voit sur les autres. Le prix bah, pique un peu, hein, entre 630 dollars hors taxe et 773 pour la version transparente. La version Pro commence à 757 dollars, voire 1000 pour la version transparente. J'aimerais bien en avoir un hein, quand même on me met quand même en avoir un hein, qu'elle me l'envoie et que euh, bah, qu'on puisse tester, peut-être faire une petite différence entre les photos euh, pff, il va y avoir vraiment très très peu quoi de là, si vous avez déjà l'ancien euh, comme moi, alors bon, et moi il me l'offre je vais le changer, mais euh, sinon racheter exactement le même en mieux faut vraiment avoir bah, le budget et le budget euh, je n'ai pas bon, je regarde un peu oh bonjour à Shadow euh, il va se coucher, il est un peu tôt le matin Bon allez, les reviews à venir, donc demain euh, vous avez le Dougie V20, j'ai fait tous les plans, j'ai fait les photos, et tout. il me reste plus que la voix à faire ce matin, et ce je vais faire le montage en l'après-midi, c'est pas mal, je vais la faire également en anglais, celle-là, puisque de cette semaine, c'est la seule qui était vraiment bankable, ou euh, pour la chaîne en anglais, en fait, j'ai une chaîne qui s'appelle ByGLG, c'est-à-dire ByGLG sur YouTube, tu vas tomber sur ma chaîne en anglais, alors j'ai 227 abonnés, d'accord, je me lance je me lance sur YouTube. Euh, mais j'essaie seulement le seul que je vais faire en anglais pour cette semaine. C'est le seul qui était vraiment intéressant. Donc, Dougie V20, très, très intéressant. Avec son petit écran LCD à l'arrière, un petit écran euh, Samsung OLED à l'avant, ou AMOLED hein, à l'avant. Donc, c'est pas mal. Le Touch ID, euh, de la belle arabe, de la, la Rome, un petit arrière en carbone et tout. Il est. Caméra euh, super bien. Zoom pas mal, angle large et tout. Je ne vais pas vous dire qu'il est incroyable ce téléphone, mais pour 299$, c'est-à-dire pour 300$, pour les 1000 premiers, je vous mettrai la vidéo demain, comme ça vous aurez le temps de l'acheter avant lundi. C'est vraiment, euh, il est trop bien. Mais je, Vraiment, je l'adore pour ce prix-là, il est vraiment bien. Ce pas trop mon style, mais euh, si j'ai besoin d'un téléphone à 300 balles, il est très, très, très complet, compétent et tout. Dimanche, il y aura la vidéo du Media S8 Plus, qui a été reportée de novembre, le mois depuis novembre, le truc, hein. Donc, novembre, décembre, janvier, là, c'est février, il sort enfin le Media S8 Plus. J'ai le genre de Air purifieur, hein, purificateur d'air, PM2.5. PM10, anti-odeur, euh, anti-humidité aussi apparemment, tue les bactéries avec les trucs en ultraviolets et tout, connecté euh, à, à distance et tout, une, euh, incroyable. <rire> incroyable, trop bien, trop bien, Putain, ça nettoie, euh, ça enlève les odeurs, les bactéries, les, les pollens, les poils de chat, tout, tout trop bien, voilà, on en parlera, pas donné, mais ben, le Black Shark 4 Pro, donc euh, qui est là, bien évidemment, une fois à comparer avec le, le Sharp et à comparer avec mon Nubia 6. Enfin bon, Nubia 6. Quand j'aurai le 7, je te mettrai à côté. Tu vas y le même Non, c'est pas le même parce que dedans, euh, voilà, comme la nouvelle Clio, quoi. Ils ont fait les feux. Euh, ensuite, là, après fin de semaine prochaine, il y aura le Synco P1T, donc un espèce de petit micro-cravate de la marque Synco, mais qui se plug directement en USB Type C. Donc par exemple sur mon iMac ici ou sur mon téléphone si vous voulez faire des vlogs, des enregistrements plutôt pas mal, un petit micro sans fil, encore une fois, c'est pas le premier mais c'est de la marque Cinco et voilà. Ensuite on aura le Pro Sonic P1 Smart, un petit aspirateur balai à main. Encore une fois, alors là j'arrive toujours pas à avoir le prix puisqu'il est en pré-réservation jusqu'à la fin du mois à euro puis après tu auras 40 euros de remise, mais j'aurais bien aimé avoir le prix un petit peu pour faire la vidéo. Donc elle m'a toujours pas répondu et voilà. Mais on va pas lâcher et ça sera tout à mon avis pour le mois de fury après ça reporte au mois de mars. Et au mois de mars, j'ai déjà prévu, euh, j'ai essayé de reconnecter déjà pas mal. J'ai les EK, une marque de petites consoles gaming aussi là, euh, rétro gaming pas cher et tout ça. C'est un voilà. donc ça sera pour après. Voilà, février, on est bien chargé. Le problème, c'est que voilà, ils sont revenus tous du jour de l'an chinois après le 10 ils sont tous énervés. là voilà. Pas de raison d'être énervé. Bon, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee. Si financièrement, euh, vous pouvez le faire, bah, vous allez sur Tipeee, petit café, euh, 200 balles pour avoir au moins une émission par mois. On est à 162. Si ce n'est pas encore fait, bah, vous pouvez y aller. Et dans ce cas, on aura au moins une émission le mois prochain. Sinon, on n'aura plus d'émissions. On gardera que les lives le mercredi. Et euh, le cadeau, euh, tous les 100 followers ou le dernier dimanche du mois. Je vous rappelle, j'ai un blog qui s'appelle les magouilles.com. Alors, je suis pas très très actif, j'avais prévu de décrire plein de trucs, mais là, comme ils sont tous énervés avec les reviews, je fais de la review. <rire> Premier truc, voilà. Euh, on parle j'ai gagné 750 mille dollars. Non, 7500 75 mille dollars. dollars sur Paypal et tout. Mais non, c'est parti des arnaques. J'aime bien parce qu'elles sont assez euh, assez intéressantes, voilà. j'ai gagné un robot cuiseur et tout. Je suis en train de m'équiper gratos, hein, grâce à notre, nos et tout. Voilà. Donc, je vous ai mis ça sur sur les magouilles et tout. Et quand ça m'a perte de poids, il y en a qui m'ont demandé. Ils dit, Alors, t'en as plus Je suis à. Ce matin je suis à 84,9 kg, non, 83,9 kg, excusez-moi, je suis à 83,9 kg, donc je suis parti de 89 kg, pas mal, pas mal, ouais, tout doucement, je pas, pas beaucoup tous les jours, mais un petit, peu. un petit peu, pas beaucoup tous les jours, mais un petit peu toujours, <rire> ça sera l'occasion. Bon, je vous rappelle, on se retrouve également sur Twitch, cette émission, vous voyez, elle est diffusée sur, sur Twitch en live, bien évidemment. Donc, on a atteint les 301 followers, donc bien évidemment, dimanche, il y aura un live. Et c'est quoi les lives dimanche C'est simplement vous faire gagner des cadeaux. Voilà. Donc, je... pour dimanche, on aura un live à 16h sur Twitch, bien évidemment. Le but, c'est de participer au live. Il suffira juste de participer au live pour gagner des cadeaux. Il n'y a rien à faire. Il suffit juste de recopier le, le mot-clé que je vous donnerai pendant le live. Vous le recopiez, vous pourrez participer un petit peu et gagner des cadeaux. Ce dimanche, il y aura toujours la batterie externe de avec le truc amovible ça on est d'accord ensuite il y aura euh... alors je suis en train de voir soit eu elle arrive à m'offrir quelque chose et je la rajouterai sinon il y aura les lunettes qui les mêmes que ça et un coupon cadeau amazon voilà donc il y aura euh, encore trois cadeaux pour une valeur euh, succincte on verra comme ça euh, voilà. on, on avisera et tout donc euh, si c'est pas encore fait tu peux aller me rejoindre sur twitch tu t'inscris tu crées ton compte et tout tu mets follower si vous avez un compte amazon prime en plus vous pourrez vous abonner soutenir un peu le, le projet et avoir des avantages Grâce gratuitement Parce que je vois que tu as un abonnement quand compte Amazon Prime, tu peux le faire. Tout ça, ça se passe sur Twitch. Tu t'inscris, tu me follow déjà. Comme ça, on va augmenter peut-être le nombre et on se retrouve dimanche voilà, pour essayer de gagner des cadeaux. C'est ça, j'ai rien à vous, je vous demande rien. On rigolera, on passera un moment, on fera gagner des cadeaux et, et tout est cointé. Oui, je, je suis très international comme gars. Je parle plein de langues le bougnat, le mytho <rire> voilà, bon revenons-en à mon Instagram, je suis très très peu euh, j'ai plus envie, j'ai plus envie de rien besoin de rien, mais non c'était l'autre chanson euh, j'ai plus trop envie, voilà, j'ai plus envie je mets photo photos comme ça, mais vraiment minimum syndical, le JT du geek va s'arrêter là, on sent bien, voilà, il est temps de changer, Comme euh, me dit oui, oui ça vient peut-être un peu de ton format, oui peut-être peut-être, peut-être, qu'il peut il faut changer, peut-être faut faire de la review ça marche bien, je fais de la review, truc euh, je fais de l'anglais, euh, je suis comme ça vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur Soundcloud, le lien est dans la description. Vous pouvez également aller disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast, bien évidemment, pour ceux qu'on aurait marre de voir ma gueule et qui se disent « Le son de sa voix me suffit ». Ah oui. Euh, bon, allez, on parle un peu des films et séries télé. <rire> L'année dernière a été disponible sur Netflix. Misfit avec Pierce Brosnan, qu'on appellerait un peu les, les films Benetton. C'est-à-dire qu'on a Pierce Brosnan, euh, l'américain euh, truc, on a un afro-américain, ok, on a euh, une asiatique, une jolie asiatique, bien évidemment, on a un thaïlandais, oui, parce que l'autre, il fait un peu capop mais il est thaïlandais, on a un... Alors, je sais pas si on a le droit de dire... arabe, musuline, je sais plus comment on dit en France, on n'a plus le droit de rien dire, bon ben voilà, euh... Amérique du... <rire> d'ailleurs, y avoir un autre, c'est pour pas dire que, voilà, euh, ben, il est prince, enfin, il est prince de son pays, euh... Merde du golf là-bas. Euh, bon bah le casting, pas mal, mais le film a chié complet quoi. Alors bon, euh, on voit ouais, qu'il n'y a pas énormément de budget. Le truc, il est nul tout long, le long, du début jusqu'à la fin, c'est nul. Ça tient à rien. L'autre, il y avait le thaïlandais, là, tu dis, thaïlandais il sert à rien du tout. Si ce n'est à danser un peu et c'était nul. C'était vraiment nul. Je me suis dit putain, mais il y a vraiment. Voilà, il y, y, y a du cachet, Ils sont dit, on ira faire un film comme ça. Et voilà. Netflix achète un petit peu euh, tout et n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment n'importe quoi, je ne vous le conseille pas du tout. Dans le même style, Big Bug, encore une fois, euh, bon bah voilà, dans la série, le problème c'est qu'après Amélie Poulain, la cité des Enfants perdus, délicate et saine, là le mec nous sort un film pour Netflix, tu te dis oulala là là, la bande annonce, elle est quand même un peu chelou. Et euh, comme on aurait pu le voir dans une des critiques, je crois c'est celle de Mérège ou Miguel Amelia, là, euh, bon bah il, a, il est resté dans son idée. Il a fait son idée, il a fait son film visuellement. C'est super bien. Euh, les effets spéciaux sont très très bons. Les acteurs aussi dans le truc, mais euh, mais voilà. C'est moi, j'étais une demi-heure après. J'ai dit non, j'ai ça ne à rien. Après, voilà. Il y a de la morale, il y a tout comme ça, mais c'est étonnant parce que c'est vachement bien. Mais c'est tellement aussi vachement pas mon délire. C'est mauvais, je passe c'est mauvais, c'est pas du tout mon délire quoi. Donc, j'ai regardé un petit peu et j'ai pas accroché du tout. Et je me suis dit. Voilà, voilà, voilà, Personne n'en voulait de ce film. Netflix a acheté parce qu'encore une fois, ils se doivent d'investir un minimum dans la production française parce qu'ils diffusent en France. Donc bon, ben bah, voilà. Et euh, bah, c'est fait. Ils sont dans leur quota. Mais je suis pas convaincu. C'est trop bien, trop bien fait. Les effets spéciaux, tout, les couleurs, l'environnement, les, les robots, les. Il y a plein de trucs, tu sais, euh, de cuisine et tout. Mais en même temps, c'était pas bien du tout. Vous me direz en commentaire si vous l'avez vu. J'ai commencé également. Inventing Anna. Alors bon, ça avait l'air un peu gossip, sais, genre voilà, mais après je me disais c'est un reportage, moi au début. Et ils le disent bien au début, tout est vrai, sauf tout ce qui a été inventé. <rire> bon bah voici, ah tout ce qui est vrai, sauf tout ce qui a été inventé. D'accord. Donc c'est pas une histoire vraie, mais ça aurait pu être une histoire vraie, C'est genre un style de reportage en série télé et tout. Donc bon, c'est une série télé. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle, elle a vraiment une tête à claque. J'ai hein, une... envie de alors alors la fois j'ai dit c'est une meuf, as envie de lui mettre des baffes, non, tu as plutôt envie de la biffer. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le mot mais euh, voilà et, mais, euh, est mais elle est allée est insupportable voilà tous ils sont assez insupportables quand même c'est mais j'aime bien les détester. et euh, les, les, la saison avant j'en suis au 3 ou 4 je crois, sur 7 là non c'est pas beaucoup à regarder c'est trop bien je kiffe vraiment je kiffe vraiment de savoir le pourquoi du comment de comment elle fait de comment parce que tout ça c'est crédible quoi tu sais c'est possible et tu comprends qu'entre eux ils font les trucs et, et après ils sont avec son boyfriend on comprend des choses aussi c'est pas mal c'est pas mal euh, Mine de rien, je me suis laissé prendre euh, euh, par son regard de, de connasse. Non, mais non, mais non, pas ça. Non, mais voilà, je pas. au début, j'ai pas trop, j'ai du mal, mais euh, c'est pas mal. <rire> c'est pas, pas de la critique cinéma et série télé, ça. Je connais rien. Bon, on parlera également de Snowpiercer, saison 3. Alors, la saison avance... Euh... Voilà, on, ils sont euh, tant que tu vois pas mourir, ils sont pas morts. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment le leitmotiv de de ça. Bon, bah, pff, je je sais pas. Je sais pas, là, tu sens que, j'allais dire, ça tourne en rond. Bah oui, c'est un train qui tourne en rond autour du monde. Là, ça commence à devenir compliqué. C'est bon, euh, va falloir, eh, va falloir, mec, va falloir trouver des histoires. Hein, va pas, pas dire, parce que le problème, c'est que dans cette série-là, le, le, le, la réflexion de genre, ta gueule, c'est magique, ça marche pas. Il y a rien de magique, là. C'est le futur, machin. Voilà. C'est pas ta gueule, c'est magique. On sort pas ça. On dirait, ah, on a ça. Ouais, mais ta gueule, c'est magique. On peut. Non, on peut pas. On peut pas, on peut pas, on peut pas tout faire. Donc, euh, voilà. Après, bon, il va, à... L'histoire ouais, avec l'enfant et tout Oh là là petite, il sent vraiment que Je suis pas sûr qu'il y ait une saison 4 Mais ça c'est vraiment, maintenant ça commence, à être... je le regarde Et je joue à la tablette en même temps que je... je fais mes parties De Asphalt 9, donc c'est pour vous dire que C'est quand même pas incroyable On parlera également de Billion. Alors, à Billion Billion saison 6 épisode 4 retournement situation encore une fois le rouquin est parti parce que bon voilà, il a quand même fait ses cinq saisons euh, je pense que ça lui a suffi maintenant c'est prince qui reprend hein, un autre prince hein, qui reprend le, le truc donc le jeu reprend du chef de la souris avec lui qu'est ce que j'aime bien cette série là là il se prend un ah, bon, pied là c'est très argent euh, booker maker et tout mais euh, j'ai vraiment ouais, c'est j'aime bien j'aime beaucoup je regarde ça avec beaucoup d'attention et ça fait plaisir et enfin disponible depuis alors euh, sans jours au historien avait un avec son site ils ont changé en historien point co et maintenant c'est torrent 911 parce que il prépare on vu le plan b ils sont en train de se faire défoncer comme à chaque fois il ya reste by the wolf j'ai commencé à regarder hier Bof. j'ai du mal j'ai du mal avec la saison 2 j'ai du mal on sait pas où ça va revenir il n'y a pas énormément d'histoire ça tourne en rond. Alors après c'est peut-être que l'épisode 2 il faudra peut-être attendre un petit peu l'épisode peut-être 3 il y a le 2 et le 3 disponibles. Et si j'attends encore un peu, il y aura le 4. Mais euh, j'ai du mal, ça tombe vraiment en rond, il n'y a pas de.. À part Ragnar que je kiffe grave dans la saison, je vois pas où ils veulent en venir. Donc, bon, pareil, s'il y en a qui suivi 2, 3, et qu'après, bah, ça se déclenche un petit peu. C'est vrai que le 1, il y avait quand même, je rappelle, c'est une série de produits réalisés par Ridley Scott, un truc comme ça, je crois. Et euh, autant, la saison 1, il y avait quand même toute la découverte, l'évolution des personnages et tout, le parcours du héros, tu vois, presque, à chaque fois, les robots, la mutation, le fisting, il y avait pas mal. Mais là, la saison 2, tu dis, ils ont on sans peut-être ils ont vraiment fait une saison 2 pour faire une saison 2, mais il y avait, avait peut-être pas, peut pas la matière donc euh, on verra euh, on verra ce que ça donne et puis voilà après maintenant bah, aujourd'hui on est vendredi pour voir ce qu'ils vont nous sortir sur netflix cette semaine que, bon le misfit la semaine dernière euh, misfit euh, fit fucking hein, parce que c'était vraiment pas, pas terrible de chez Patel. voilà et ça sera tout pour ce petit jt du guide du vendredi 40 minutes ouais, mais on voit qu'une fois, fois par semaine aussi voilà ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vais uploader tout ça, euh, la vignette j'ai vu, tout ça, tout ça, tout ça bien, en podcast, truc bien. Et puis après, je vais attaquer le, la voix du alors du doogie. Et ça fait midi, certainement le montage. Et si j'ai le courage, je ferai peut-être la voix en anglais. Et puis euh, demain, il faut que je fasse le midi, parce qu'il faut pour dimanche. Oh, j'ai tendu du string là en ce moment. Beaucoup beaucoup de travail. Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Petit pouce en l'air si t'as aimé l'émission, petit pouce en bas, si t'as pas aimé l'émission, cest quand même arrivé jusque là pour te dire c'est quand même pas terrible son truc. Je vais mettre un pouce en bas. <rire> Faites-toi plaisir, c'est papa qui régale. Voilà, je vous remercie de passer, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouvert. Bon week-end à dimanche 16h sur Twitch, c'est pas encore fait, le lien dans la description.